Oh ça a dû toucher fort. Là. Et transit oh oui oh oui oh joyeux noël On est le 30 décembre s'ils ont pas pensé à commander une voiture au Père Noël euh, ça va être dur de commencer l'année 2021 avec le sourire ça, ça n'avait l'air que matériel ils étaient debout sur le côté ils sont en train de mettre leur gilet jaune peut-être que vous avez des trucs à revendiquer après avoir fait le constat waouh on est le 31 décembre on se met en place Ils vont vous, vous attendre au carrefour et au, sur les départements. Les pauvres, putain. Il fait moins d'eux en plus, genre, cette nuit. Ah, je faisais le mec à l'aller Ça va contrôler, ça va contrôler Putain, Je vois rien de la Sur vos nationales, vos départementales et tout Tu parles Au final C'est moi qui vais contrôler Tu vois Il est ouvert en fait Oh my god Tu as d'être ça chacal voilà. ça va contrôler la en fait Mais ça regarde pas du tout hein. les gars ça tourne incroyable c'est high side qui tourne, qui tourne normalement je crois que c'est high side les gars incroyable J'espère qu'ils vont pas s'arrêter net Étendre une herse On va dire euh, monsieur bonjour sortez les papiers, coupez le contact, descendez du véhicule On va voir C'est con que j'ai calé parce que la séquence c'était pas mal. La Cléo qui redémarre, lui la 207 là, qui se décale, j'y croyais pas. Il le calage. Alors ça c'est pas ouf. J'ai pas fait sincère, mais a priori la moto ne passe pas. Sauf s'il se sert d'une expérience, de son expérience, il pratique une manœuvre d'évitement à la perfection, afin de contrer les embûches mises en place par la RATP. sur le trajet jusqu'à son travail.